Ma première vraie rencontre avec les frères dominicains fut au couvent de Marseille, où je me trouve actuellement. Je suis entré par la porte de l'église, alors que les frères étaient en train de chanter l'office. C'était beau J'y ai découvert ensuite la vie fraternelle et leur désir de faire rayonner la miséricorde du Seigneur. C'est dans ce couvent que vont être accueillis dix novices l'an prochain. Pour eux, nous construisons de nouvelles cellules.